Good morning. allez yiden, les sujets aujourd'hui, leïlou nishmat Avraham ben Yitzhak, ainsi qu'il a Rav Baruch Shmuel, ben l'Abbetur Shachol Yisrael, si vous souhaitez vous aussi de Dieu, nous recherchons Dieu de Meshachat, avec les 5 minutes éternelles, nous étudions Masachet Moued Katan, Perek Aleph Mishan Dalet. Tzadin et à ishuk, ve ta akhbarim, misdeh ailan, ou misde alavan, kedarko, ba moed, ou ba La chachamim homoim, misdeh ailan, kedarko, misdeh alavan donc, on continue à découvrir les travaux qu'on a le droit de faire pendant Khalamoued, selon le même principe qu'on a déjà évoqué. Pour éviter une grande perte, je te permets de faire un travail. Si c'est pour éviter une petite perte, est ce qu'on va voir maintenant, quelque chose de nouveau. Discussion est-ce que je te permets de faire franchement le travail ou de le faire de manière un petit peu indirecte, une sorte de ne pas franchement transgresser, et de ne pas franchement rendre. Chol euh, profane, un jour profane, le, le jour de Khol dans le lycée de certaines Et alors on a une marque locale sur Tzadinata Ishout, Vetar Barim. On a le droit de chasser les Ishout, c'est les top. Comme il dit le partenaire, il explique qu'on parle des Tinchemet. Tinchemet, c'est un animal qui n'a pas de deuil et qui se promène dans les champs qui fait des. J'oublie, bon, c'est pas grave. Et. et... D'accord Il fait trucs, il, il, il se promène sur la terre, il fait des... désolé. Des, des, donc il creuse sur terre et puis il mange les racines. Elle mange les racines et ça fait des graves dégâts. Et comme ce qu'on va voir, ça fait des dégâts encore plus violents dans les champs de, de, de, de, de, de semences, de, de, de, de graines, on a, on a semé des graines, plutôt que dans les champs des arbres. Dans le champ des arbres, c'est quand même un peu moins grave. C'est aussi dérangeant, mais moins. Sur ça, il y aura peut-être une différence, c'est ce qu'on va voir tout de suite, on a le droit de, de chasser, de capturer les taupes et les souris, misdes ou misdes à qu'il s'agisse d'un arbre, de champ, ou misdes à la van, un, arbre, un champ blanc. Les champs d'arbres ou les champs, les champs ou les champs blancs. Un champ blanc, c'est un champ où on fait des... on, a, on récolte des toutes sortes de légumineuses ou en général quand ça pousse ça donne un aspect tout blanc, c'est pour ça qu'on appelle ce la par opposition à the ilan. Et Kedarko, tu le fais, comme tu en as l'habitude, sans faire aucune aucun changement. La technique concrètement, si aux vous intéresse, c'est que il se il creusait une sorte de, de trou, plus profondément, où il mettait la base de nourriture, et là-bas, les taupes ou les souris sont unissaient, et après il les chopé, il les capturé, il les tué, chacun avec sa technique. Et donc, du coup, il a le droit de faire ça, même si creuser et te mettre à préparer un beau piège, un, en théorie, théorie c'est un travail interdit pendant la fête. Mais là, malgré tout, c'est pour éviter une perte. Tu as le droit de le faire, Kedarko, Bamoed ou Qu Bajuit. Qu'il s'agisse aussi de moed ou même pendant la Jevi'it, aussi pendant l'année de la 7 e année, tu as le droit de le faire, même si apparemment, ça va te faire creuser, ça va te faire travailler la, la terre pendant la C'est pas vrai. Tu es en train de sauver pour éviter une perte qui te fera des dégâts, même même pour une plus longue durée parce que si ça commence à se chez toi, hein, après même pendant la huitième année tu vas souffrir de ça donc il vaut mieux couper la racine, couper à la racine le, le problème, c'est-à-dire veiller à, tout de suite à supprimer ses taupes. la ça c'est la vie de Tanakama. Donc tu travailles normalement pour, pour empêcher ce dégât. Tandis que Bachamuri, ils disent ça dépend. bliss de Kedarko, le contraire de ce que je vous dis, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Misdaïlan Kedarko, ça fait plus de dégâts dans les arbres que dans les, que dans les, dans les légumineuses. Et de ce fait, Misdaïlan, dans les champs d'arbres, Kedarko, tu le fais comme d'habitude. Ouais, tu creuses, tu mets les graines, tu viens, après tu les chopes. Par contre, ou Misdaïlan Kedarko, Misdaïlan chez le Kedarko, d'un champ blanc, c'est-à-dire d'un champ de légumineuses ou de, de récolte, de, de, de céréales, eh bien, tu le fais chez le tu le fais de manière inhabituelle. Soit, alors c'est intéressant, il y a deux avis. Il y a le Bartanora tel qu'il explique il explique qu'en fait tu vas creuser, mais tu vas creuser de manière indirecte. Donc tu plantes un pieu, tu commences à remuer le pieu dans tous les sens, jusqu'à ce que ça va te faire un trou, avec chinouille. Ça, c'est l'avis de Bartanora. Et tandis que, ce que la a dit que tu plantes un pieu, donc il explique que tu plantes le pieu pour creuser. Lui, Hirachi, c'est un petit peu plus, euh, comment dire, sadique c'est qu'en fait tu plantes le pieu dans la terre jusqu'à ce que tu vas les écraser. D'accord Tu a des brochettes de. De tout. Et donc mis à la D'accord. Ensuite, deuxième sujet aussi. Ou est ba moed, ou it Lorsque tu as, alors on parle d'un champ ou d'une d'un jardin, d'un potager, où tu as eu la barrière qui est tombée. Alors reconstruire de manière classique, habituelle. Pendant la moisée, c'est un problème. tu n'as pas droit de construire. Ça c'est interdit. Malgré tout, t'as pas envie qu'il y ait toutes sortes de étrangers qui pourraient rentrer et te causer certains dommages. Donc, tu as le droit d'être mécarré. Tu bouches le trou avec quelque chose, avec quoi En fait, tu empiles les pierres sans mettre dedans du ciment. C'est une fermeture provisoire. Il y a un avis comme ça, il y a un deuxième avis dans la gloire qui a apporté. C'est plutôt que tu vas mettre dedans toutes sortes de, de bois ou de tasseaux. savez d'Afna, ça s'appelle. Tu mets des de, toutes sortes de bois qui, qui, vont, qui vont boucher le trou. Ça, c'est pendant la moelle. Et puis après, la moelle, tu reconstruiras ton mur tout, euh, normalement. Et comme je le dis, c'est pour un mur qui protège un potager, un jardin. Mais par contre, si c'est un mur qui donne sur la voie publique et que tu risques d'avoir des voleurs qui vont entrer de manière chez toi, qui vont chez toi là tu as le droit de construire un mur tout à fait normalement. Parce que là c'est pour éviter un vrai danger, une vraie perte. je Vite, Bonnet Kedarko, et quand tu as la cheville, pendant l'année de la septième année, même si en théorie... C'est difficile d'expliquer expliquer quoi la Vamina, mais je vous, je vous écris sur Rabia Kivelguer, qui explique qu'en fait, il y a le. Pendant la chute, vous savez qu'on n'a pas le droit de. Il faut laisser notre champ ouvert. Celui qui a un jardin chez lui à la maison avec des arbres fruitiers, il faut au moins qu'il ait. Qu'il écrive sur la, la porte FKR, qu'il a sa disposition, la clé pour les gens qui voudraient venir de la rue pour manger des fruits, c'est FKR. On n'a pas le de garder. Donc de ce fait, on a maintenant une question. Il y a. Bon, il faut laisser la porte ouverte, il faut laisser la porte ouverte. Mais là, on va se retrouver avec un mur qui est tombé. Pendant la juillet, il va se remettre à construire son mur normalement. On aurait pu croire que quoi Que tu manifestes que tu as envie de te conduire comme le propriétaire du champ, que tu ne vas pas laisser, que tu vas vouloir garder tes fruits Non, la Michelle vient de dire Tu as le droit malgré tout de construire ton, dans, ton mur normalement. Personne ne te soupçonne de rien du tout. On a bien compris que tu as eu un problème, tu n'as pas envie des voleurs. La juillet, c'est bien, tu peux laisser le les rentrer et prendre des fruits, mais tu peux fixer des heures. Il n'y a pas de problème, tu as le droit de construire ton mur aussi si tu veux protéger ton champ. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une autre de la C'est qui qui est revenu C'est qui Ah, tu es revenu la plus vite que tout le monde. Makava T'étais à quel Mahamad Ah, tu veux prendre avec tes copines